Je m'appelle Mathieu, euh, on est ici à Bruxelles, dans une commune du nord de Bruxelles qui s'appelle Scarbeck. Dewey, c'est une association dont le but principal, c'est de soutenir des initiatives d'information locale en région bruxelloise. On l'a appelé comme ça en référence à un philosophe et pédagogue euh, qui s'appelle John Dewey, qui a été une des premières personnes à parler de démocratie participative. Et ça nous semblait un clin d'œil important pour expliquer ce qu'on ce qu'on cherchait à faire au sein de cette association. La première activité, c'est d'apporter notre soutien à des groupes en région bruxelloise qui ont envie de parler de la réalité de leur quartier, de l'actualité de leur commune. Et ce qu'on leur propose, c'est de leur offrir un, un soutien technique euh, et humain pour le lancement d'un journal local. Généralement, c'est vu avec un petit peu de condescendance. On, on peut se dire, voilà, c'est... Quand des citoyens font de l'information, ça va forcément être quelque chose de soit de plus anecdotique, soit de moindre qualité, etc. Et je crois qu'à très petite échelle, on peut parvenir à mettre en débat des, euh, des questions d'intérêt public, ou bien euh, faire passer des informations cruciales. On a envie de faire euh, une information qui soit orientée vers l'action locale. Donc faire en sorte que toutes les informations, euh, plutôt que d'être euh, de pousser à l'impuissance, pousse à essayer de faire quelque chose de constructif. En fait on a développé un outil au sein de Doé euh, qui est un outil cartographique qui permet de repérer les ressources partagées qui sont à proximité de chez soi. Une carte de Bruxelles avec différentes rubriques qui correspondent à des verbes de la vie quotidienne boire et manger, habiter, se loger, etc. Et l'idée c'est de pouvoir naviguer sur la carte euh, repérer des ressources qui se trouvent à proximité de chez soi et puis si on trouve qu'il euh, y a une ressource manquante ou qu'il y a une ressource qui n'est pas bien décrite on a la capacité d'ajouter un point ou de modifier une notice L'idée c'est de, de montrer que euh, l'addition de ces petites initiatives citoyennes a une, prend, prend forme en tout cas en région bruxelloise et euh, la cartographie permet aussi de rendre ça visible C'est intéressant de voir la, la démocratie comme quelque chose qui se fait pas forcément à très grande échelle ça peut être de la très très petite échelle comme euh, on peut penser l'échelle d'un quartier, l'échelle d'une rue. Il me semble que donc le bon sens ça devrait nous pousser à, à nous dire que la démocratie c'est un, une activité, un, une action, un processus. Dans cette commune en fait, se trouve euh, le terrain qu'on a ici derrière nous qui s'appelle euh, la Friche C'est en fait un terrain vide de 24 hectares. C'est un terrain qu'on euh, a commencé à occuper avec euh, des membres de mon ASBL. On a lancé ce petit potager qui aujourd'hui vit sa propre vie indépendamment de l'association qu'il a lancée. Je crois que c'est chouette en fait qu'on les fait parce que c'est un lieu physique. Voilà, faire, faire du soutien à la formation locale, c'est intéressant, mais c'est aussi chouette de pouvoir créer des lieux de rencontre physique. Moi, un journal, c'est en quelque sorte un journal papier, c'est un lieu de rencontre physique, mais ça reste euh, moins chaleureux qu'un lieu où les gens peuvent vraiment se rencontrer, euh, discuter autour d'un repas, etc.